Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à identifier les angles formés par deux droites distinctes et une séquence commune. Nous allons apprendre à identifier précisément les angles correspondants. Alors, commençons par tracer deux droites D1 et D2 et une troisième droite que l'on appelle delta qui coupe la droite D1 et la droite D2 ont deux points. On dit que delta est la seconde commune aux deux droites D1 et D2, car delta coupe à la fois la droite D1 et la droite D2. L'intersection de la droite delta avec la droite D1 forme 4. Ongles, comme vous le constatez ici, avec quatre couleurs différentes. Et l'intersection de la droite delta avec la droite D2 forme aussi quatre angles représentés ici par des couleurs différentes. Nous allons nous intéresser aux positions de ces angles-là par rapport à ces angles ici. C'est-à-dire les angles formés par les droites d1 et d2 et la sécante commune. Nous allons commencer par ces deux angles-là. Regardez comment ces deux angles A4 et B4 sont situés par rapport à la sécante delta. Les deux angles sont situés du même côté de la sécante delta, du côté droit. Comment est situé l'angle A4 par rapport à la droite D1? L'angle A4 est en dessous de la droite D1. Il est à l'intérieur de la partie délimitée par les deux droites D1 et D2. Comment est situé l'angle B4 par rapport à la droite D2? De même, l'angle B4 est en dessous de la droite D2, mais il est à l'extérieur de la zone délimitée par les deux droites T1 et D2. On a donc les angles A4 et B4 n'ont pas de même sommet, comme vous le constatez ici. Les angles A4 et B4 sont situés du même côté de la séquence delta, comme vous le constatez. L'angle A4 est à l'intérieur de la partie délimitée par les deux droites D1 et D2, comme vous voyez. L'angle B4 est à l'extérieur de la zone délimitée par les deux droites D1 et D2. On dit, dans ce cas, ces deux angles sont des angles correspondants. Donc, deux angles sont correspondants s'ils n'ont pas le même sommet, s'ils sont situés du même côté de la seconde commune, si l'un de ces deux angles est à l'intérieur de la partie délimitée par les deux droites et l'autre est à l'extérieur de la zone délimitée par les deux droites. Donc, avec la même démarche, si on choisit les deux angles A3 et B3, on a l'angle A3 est au-dessus de la droite D1, et l'angle B3 est au-dessus de la droite D2, et ces deux angles sont situés du même côté de la seconde delta. Ces deux angles sont du même côté de la seconde, l'un est à l'intérieur des deux droites D1 et d deux, et l'autre est à l'extérieur. Donc, on dit que ces deux angles sont des angles correspondants. Selon vous, y a-t-il d'autres couples d'angles correspondants Si on choisit les deux angles A2 et B2, ces deux angles sont du même côté de la droite delta, du côté gauche, cette fois-ci on constate que A2 est au-dessus de la droite D1 et l'angle B2 est au-dessus de la droite D2. Ces deux angles sont du même côté de la séquence delta. L'un est à l'extérieur des deux droites D1 et D2 et l'autre est à l'intérieur. Donc, les deux angles A2 et B2 sont correspondants. De la même façon, si on choisit les deux angles A1 et B1, ces deux angles sont du même côté de la droite delta, côté gauche, l'angle A1 étant dessous de la droite D1 et l'angle B1 étant dessous de la droite D2, ces deux angles sont du même côté de la séquence delta. L'un est à l'intérieur des deux droites D1 et D2, et l'autre est à l'extérieur. Donc, les deux angles A1 et B1 sont correspondants. Conclusion. Deux angles correspondants. s'ils n'ont pas le même sommet, s'ils sont du même côté de la seconde commune des deux droites, si l'un est à l'intérieur de la partie délimitée par les deux droites, l'autre est à l'extérieur. Donc soit comme les deux angles marqués sur la figure 1, soit comme les deux angles marqués sur la figure 2, soit comme les deux angles marqués sur la figure 3, soit comme les deux angles marqués sur la figure 4. Donc, deux droites coupées par une séquence déterminent quatre paires d'angles correspondants. Ma vidéo touche à sa fin, donc au revoir et à la prochaine vidéo.